Salut, guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, nous au Sentier du Moulin, secteur Maelstrom. Je vais aller filmer une nouvelle piste en exclusivité. J'ai une petite permission de Nick Sauvé pour aller la faire. On va filmer ces images-là. On est au milieu septembre 2021. Je ne sais pas quand est-ce que je vais être bon pour vous présenter ça. Probablement au printemps ou début de l'été 2022. Donc, sur ce, après la Wolverine, voici la magnéto. Alors, on fait attention de ne pas se faire voir par personne pour ne pas donner d'idées. Donc... Merci Nick Sauvé, j'apprécie. Il m'a dit de faire attention parce qu'il y avait beaucoup d'exposure. D'accord. Donc, riding blind. Voici la magnéto. Alors, j'ai aucune idée ce que je m'en vais faire. Je sais que ça va être du double noir. Technique. C'est une piste pardon, qui a été désignée par Papero, Donc, à on a du magnifique lombe, on a des magnifiques formations rocheuses avec une vue incroyable. Waouh Ça ici. On se monte dans l'aume. Où est-ce qu'on descend Juste ici. Ça ici. Danger. On swatch. Waouh Incroyable. Next. Ça ici. Ouh! That's cool! Ça ici, personne, on traverse, on fait attention. Donc. Je ne peux pas dire la piste qu'on vient de croiser pour ne pas donner d'idée aux gens. Oh my god! Ça ici. Ça c'est bloqué, ok. Ici, on fait attention. Aïe <rire> hey, What? Donc, il n'y a pas personne qui va passer aujourd'hui ici. Je vais marcher ça. Parce qu'il n'y aura pas personne pour me ramasser si j'ai une bad luck. Aïe hey, aïe! Regardez, on ne fera pas la Proline de suite. On va faire la version facile. Oh my god. Je serais curieux d'essayer la Proline. Oh my god. Wow. <rire> so hard, c'est quelque chose. Ah. Et on arrive ici. Donc, ça continue là. Ah, yo. Ça ici. Aïe, aïe, that's cool. Ah, il faut des skills de technique pour faire ça. De triage, c'est-à-dire, excusez. Ouh. Oh. Il n'y a aucune piste Aucune piste Que j'adore autant découvrir Que celle du Sentier du Moulin Que ce soit la Vol Wolverine, pardon La première fois que je l'ai faite Que ce soit la vélociraptor Que ce soit la crainte Que ce soit la magnéto Ouf, c'est pas facile aïe avec c'est une piste à faire en basse vitesse. Et... OK. Oh, my God! Qu'est-ce qu'ils ont construit, là? Aïe, oh aïe. Donc... Une chose que je peux vous dire, c'est la raison pourquoi elle n'est pas ouverte au printemps 2000, pardon, autant 2021. C'est qu'ils veulent attendre de voir comment la piste va vieillir, car des pistes longues comme ça, c'est des pistes qui vont développer beaucoup de caractère avec le temps. Un peu comme la, la granitosaur a fait. Celle-ci. Wow. Wow. Euh. Wow. Ok, c'est la plus belle vue. Oh my god. On va se concentrer sur ce qu'on fait. Et à euh, ce qu'on m'a dit. J'en ai pas parlé au début de cette vidéo-là. Cette piste-là était plus débile que la Wolverine. C'est vrai. Oh my god. Ok. J'aimerais remercier le sponsor de la journée. Les freins Hope V4 qui sont certains des meilleurs freins sur le marché un petit peu bruyant mais tellement efficace oh my god j'étais en amour oh my god aïe aïe eh. a Ok, je comprends un petit peu plus. Pourquoi ils voulaient voir comment la piste allait euh, vieillir? Parce qu'on a beaucoup de l'homme. Oh, donc ils sont en train de la travailler ici. Allô, petit écureuil. Allô. Donc, on arrive... Euh, Je comprends, ok, on arrête la vidéo aussi. je vous dirai qu'on est où, cool, fait que c'était la magnéto, ok c'est débile, je m'en vais la refaire, Et oh my god.